Eh bien, bonjour Hubert pour, et bienvenue dans ce neuvième épisode. Et donc, j'ai des nouveautés là pour nos auditeurs. Hein. On, en, on avait 21 inscrits là tout à l'heure sur, euh, sur la chaîne euh, LinkedIn. Euh, donc, on a du nouveau pour vous parce que on va organiser ces euh, petits webinaires live euh, sur euh, le marketing digital de A à Z. Eh bien, toutes les semaines, le mercredi, à 18h30, le jour des enfants, mais le jour de MDAZ. MDAZ, c'est MDAS, même, on va dire, c'est le nom du petit personnage que vous voyez derrière. Voilà, c'est notre mascotte. Salut Yann, euh, ouais. salut à tous. Et, et tu oublies de dire que <coughs> nos prochains épisodes, on risque même d'inviter des Absolument. spécialistes de telle ou telle matière, parce que toi et moi, cumulés, on en tenait. Beaucoup, mais on ne connaît pas tout parce que le marketing digital est très, très, très, très vaste. Et, et je m'en suis ouais. aperçu en préparant la, la session d'aujourd'hui sur les, sur les cookies. Euh, c'est un domaine que je connais bien sûr par cœur, que tu connais très bien aussi. Mais quand, quand oh. on se met à tirer le fil de, de, du sujet, on s'aperçoit qu'il est euh, immense et qu'il a des implications immenses. Et, et c'est tout l'intérêt d'écrire un livre, c'est que ça permet de mettre noir sur blanc ce qu'on sait par cœur et qu'on pratique tous les jours. Mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour bien en, euh, en démasquer et en dévoiler toutes les subtilités. L'intérêt d'un bouquin, c'est qu'on euh, on peut euh, non pas étaler notre science, ce n'est pas ça du tout l'objectif, mais, mais on peut décortiquer, dé dépeloter la, la pelote de laine euh, pour tout mettre à plat, essayer d'être le plus intelligible, le plus euh, compréhensible possible. Et c'est ce que j'espère on va réussir à faire ce soir sur ouais. les fameux « cookies ». Absolument. Juste une petite chose, je pense que tes écouteurs euh, sans fil euh, coupent. En fait. Donc, euh, quand tu parles, c'est haché, euh, si tu as la possibilité peut-être d'avoir un autre micro. Alors, effectivement, tu as raison, euh, Hubert, on va avoir euh, plein, plein, plein, plein, plein de nos amis, euh, euh, amis et amis IES, euh, qui sont donc des experts dans différents domaines. Alors, on commence par, euh, c'est la semaine prochaine qu'on commence par euh, Twitter. Euh, avec Jonathan Chan, euh, on aura David Fayon. Alors, j'ai demandé aussi à Émilie Marquois, mais je, elle ne m'a pas encore répondu, elle doit être en congé. Euh, voilà, bah, sinon, on fera Emilie un petit peu plus tard. Euh, et puis, on va avoir également Sylvie Lachecard sur le social selling. Je l'ai vu tout à l'heure, elle m'a donné son accord pour, je crois, le 24 mai. Donc, on va avoir euh, une flopée d'experts. De, on va en inviter comme ça euh, tout le temps sur des nouveaux sujets. Et ces lives, en fait, nous, nous permettre aussi de, euh, de, de, de couvrir plus de sujets hein, parce que c'est difficile dans un livre comme ça de couvrir tous les sujets. On a une place qui est limitée. Hein, Ce n'est pas forcément euh, très facile. Donc, grâce à ça, on va pouvoir euh, apporter euh, un peu de... De, comment dire, de, sang, de sang externe euh, dans, ce, dans ce bouquin. Et vous allez avoir aussi, alors sur la partie Customer Experience, alors là, je ne l'ai pas fait en live, on l'a fait euh, à distance euh, avec Joe Pine. Donc Joe Pine, c'est le monsieur qui a inventé le terme Customer Experience avec Gilmore, son, son collègue. Et je publie demain matin son, son interview euh, en anglais et en français. Et, euh, en français, il faut que je la corrige, mais, mais elle, va, elle va être publiée. Et avec le podcast qui va avec. Euh, voilà. Et donc, on va avoir plein, plein, plein de contenu comme ça. Et dans le bouquin, on retrouvera des petits camés, des petits euh, euh, encadrés euh, avec euh, ces interviews qui seront bien sûr comprimées et qui renverront sur Internet pour aller voir euh, la suite. Alors, les cookies, revenons. À nos moutons, je précise à nos auditeurs, comme la dernière fois, euh, ils avaient été euh, très très dynamiques, euh, qui peuvent euh, mettre leurs commentaires en ligne euh, sur, euh, directement dans LinkedIn, euh, dans YouTube, dans Twitch. Euh, le diable est son train, parce que toi Hubert, tu es connecté sur Twitch, sur LinkedIn. Moi, je suis sur Twitter, sur, sur LinkedIn et sur YouTube. Hein. Et puis, bien entendu, tout ça, vous le retrouvez euh, par la suite dans euh, le fa la fameuse euh, euh, euh, dire, euh, playlist euh, qui euh, du marketing euh, digital de @az à z. Et pour y arriver, bah, c'est z euh, en majuscule. Bon, et juste avant que Hubert ne rende l'âme, on va lui pa passer la parole euh, sur le sujet du, des cookies. Alors déjà, peut-être pour... Euh, « Les Martiens qui ne connaîtraient pas, euh, c'est quoi un cookie ?» Tu as fait un petit peu de teasing sur ce qui allait venir dans le futur. Moi, j'étais dans un Spaces de Twitter avec Elon Musk. J'ai essayé de lui poser la question de savoir s'il voulait venir témoigner pour notre ouvrage. Bon, il ne m'a pas répondu, j'ai posé d'autres questions plus intelligentes et il a daigné me répondre sur sa vision de l'école de demain. Euh, donc très intéressant, et, et toi ouais. tu as annoncé ta liste, moi j'annonce Alix Romatet de chez Similar Web euh, qui viendra euh, nous parler de, de ah, sujets cool, hein. liés toujours au, au, au, au web donc très bien. plein de mots euh, sont associés à ce fameux cookie, j'en donne pas la définition tout le monde sait que c'est euh, un, un petit fichier texte qui vient se mettre euh, dans votre ordinateur euh, et qui est géré par votre navigateur, donc c'est vous ne faites rien, c'est les sites que vous visitez, les publicités que vous voyez, les différents interlocuteurs qui viennent squatter votre disque dur euh, d'ordinateur à travers votre navigateur et qui viennent déposer une petite, euh, un petit fichier texte, je dis petit parce qu'il est réellement petit, il fait jamais plus de 2-3 kilobits donc vraiment de tout petits fichiers, mais vous pouvez en avoir des centaines et des centaines euh, si vous avez visité des centaines et des centaines de sites. Alors, euh, derrière ce terme « cookie il y a des bons cookies et des mauvais cookies. Les bons cookies, on les appelle, désolé, il n'y a pas de traduction française de ça, les « first cookies ». Partie data, donc les, les données de, de première main, si je peux dire comme ça, c'est pas très, ouais. c'est pas très clair avec la première main, mais les first party data, ce sont des cookies qui sont posés sur votre ordinateur par des sites que vous visitez, mais qui ne concernent que la session ou que l'intérêt que vous avez par rapport à ce site-là. Pour éviter de vous reconnecter tous les jours à Amazon ou à LinkedIn ou à n'importe quoi d'autre, eh il y a un cookie sur votre ordinateur qui dit s'il si revient, bah on le reconnecte directement. Euh, si vous êtes dans un SaaS et que vous avez demandé euh, si vous êtes dans HubSpot ou dans Salesforce, il y a un cookie aussi euh, qui vient. Et les cookies sont aussi valables sur desktop, laptop et sur vos mobiles. Et donc, ces, ces petits cookies euh, vont dire bah, on, on sait que c'est Yann, on sait qu'il a fini euh, par cette page et donc on va lui réafficher aujourd'hui cette page. Donc là, c'est vraiment du first party cookie, euh, c'est juste euh, l'historique de votre navigation avec l'éditeur pour vous faciliter le travail et pour éviter qu'on doive tous les jours ressaisir toutes ces informations. Donc ça c'est les first party cookies, first party data avec ces premiers cookies qui concernent mm -hmm. les sessions que vous avez. Je laisse de côté volontairement les second party data avec les cookies de seconde main, euh, parce qu'ils sont très peu utilisés, et ils correspondent à des, à des, à des échanges, euh, un peu comme on échange des liens, on échange des cookies, donc euh, laissons-les de côté deux secondes. Pour nous intéresser à ceux qui vont euh, bientôt mourir, comme tu le dis dans le titre, Yann, les donc third party data, les cookies tiers, les cookies de euh, troisième main. Alors, ces cookies de troisième main qui posent des problèmes, c'est tout simplement parce qu'ils peuvent être posés par n'importe qui sur votre ordinateur, mais plus grave encore, ils peuvent être lus par n'importe qui sur votre ordinateur. Donc, vous scrollez sur votre ordinateur du LinkedIn, par exemple, en LinkedIn, il y a une pub pour XYZ. XYZ peut déposer un cookie sur votre ordinateur, qui fait que lorsque vous irez sur un site que l'on va appeler ABC, le site ABC pourra voir que vous avez été soumis à la pub de XYZ et donc vous proposez une alternative, vous proposez une promo, vous proposez un prix plus élevé, vous proposez n'importe quoi d'autre parce qu'on sait que vous avez été soumis à telle et telle pub, que vous avez visité tel et tel site, et donc c'est clairement, purement et simplement du tracking, on va suivre tout votre historique et en regardant votre historique, on pourrait même aller jusqu'à savoir de quel parti politique vous êtes, deviner votre sexe en fonction des sites que vous oui. visitez, deviner les maladies que vous, que vous avez ou que vous n'avez pas, si vous êtes sensible à votre santé, si vous êtes sensible euh, à tel ou tel sujet, à la F1, aux voitures, oui, euh, n'importe quoi. Et donc, on va récupérer tout ça, et c'est tout le problème des cookies tiers. C'est ce qui a fait le succès, je pense que tu connais cette société, c'est ce qui a fait le succès d'une boîte comme Critéo, notre première sûr. licorne française historique. Ce n'est pas la plus grosse, hein, la plus grosse, c'est Sora, mais la première licorne française historiquement qui, qui, qui a migré aux États-Unis, Critéo, était uniquement fondée sur la lecture mmh. des cookies tiers et le fameux retargeting, à ne pas confondre avec le remarketing, mais le retargeting, c'était vous proposer une publicité en lien avec un site que vous aviez visité préalablement. Et donc, Critéo a fait son succès sur la lecture des cookies tiers et euh, la, la, la vente de, de profils euh, ayant telle et telle mmh. caractéristique uniquement par la lecture des cookies tiers. Aujourd'hui, on, on, on arrive au, au cœur du sujet. Du sujet mais donc là, on l'a perdu reste... complètement, notre ami Hubert. Bon, vous m'entendez On l'a perdu complètement. Euh, on t'a perdu complètement. Je pense que c'est ta connexion qui débloque complètement. Euh, non, non, c'est la connexion qui débloque. C'est la, la connexion qui débloque. Je pense. Euh, tu dois être en, en Wi-Fi et donc euh, bon, voilà. Donc si on résume pendant que tu essayes de réparer ta connexion, en gros le cookie, c'est un peu comme un log en fait qui vient rentrer dans un fichier texte tout ce que vous faites, enfin, tout, disons tout ce que euh, vous, euh, tout ce que le programmeur a envie d'inscrire dans un fichier pour garder une trace de tout ce que vous faites. Et si vous lui donnez votre accord, puisque depuis maintenant, si mes souvenirs sont bons, c'est 2012, la loi sur les cookies, qui est, la directive des cookies qui est passée par l'Union européenne, elle a été mise en place par le Royaume-Uni en 2012 et en France, c'était un petit peu plus tardif. Et bien, cette directive cookies, justement, a obligé à avoir des cookie walls, ce qu'on appelle les murs de cookies, euh, partout, euh, c'est ce que vous voyez dans tous les sites web, et, et, et là, y a, ça fait beaucoup de bruit là, Hubert, excuse-moi, mais c'est beaucoup de bruit. Euh, et donc, euh, les cookie walls euh, qui vont vous demander votre autorisation euh, pour euh, enregistrer ces données. Donc, euh, Maintenant, on, en, on entend peut-être un petit peu mieux Hubert, euh, va, on va reprendre euh, cette, cette euh, discussion sur les cookies. Donc, euh, ces cookies, euh, ils sont menacés, enfin, tout le moins, c'est ce qu'on a entendu dire, ça fait de nombreuses années, on, on, en fait, en gros... Euh, il euh, y a un mélange de directives, e-privacy et autres, qui que euh, finalement euh, bah, prendre des données tierces, euh, les fameux cookies tiers, comme on l'indique, bah, ce n'est pas très bien. Quoi. En gros, ce sont des données euh, pour lesquelles l'utilisateur a donné son accord à un site, mais pas à un autre. Donc, euh, quand euh, Criteo ou Google ou quiconque va prendre les données d'un cookie qui a été donné sur le site A, pour les utiliser pour faire du retargeting sur le site B, C, D, E, F, G, H, Z, ben, en gros, c'est pas terrible, terrible, parce que c'est sous-entendre que l'utilisateur a donné son consentement alors qu'en fait, il ne l'a pas donné. C'est une sorte de consentement tacite. Et donc, ça, l'Union européenne a dit stop, en fait. Alors, il n'y a pas que l'Union européenne, il y, y a aussi les. Les, les fabricants eux-mêmes a euh, commencé par euh, en tête de liste Apple qui depuis iOS 14 euh, va interdire sur les mobiles, pas, pas sur Safari, pas sur macOS, mais va interdire sur les mobiles que les applications euh, nous traquent Et donc vous avez depuis iOS 14 une question à chaque installation d'application, acceptez-vous que cette euh, le, le, le fameux Apple App Tracking Transparency euh, et qui vous demande à chaque installation, est-ce que vous acceptez que cette... Euh app vous traque et bien sûr j'espère que vous répondez non, enfin en tout cas je vous conseille de répondre non puisque ça ne vous apporte que, que de la pub et aucun aucun avantage. On arrive là, on met ça de côté l'avantage et on, on y revient après mais euh, c'est pas simplement le RGPD ou le DSA de l'Europe ou le DMA de l'Europe qui vont faire en sorte que nous allons être mieux protégés, mais c'est aussi des fabricants. Et Google, on en, on en vient à, à, à celui-là, a longtemps fait planer, depuis, je pense, 2 trois ans, a longtemps fait planer l'arrivée d'un monde sans cookies qu'on appelle le fameux cookie-less, donc un monde ah ouais. sans cookies, ce qui a fait titrer euh, à tout le monde euh, cette fameuse cookie-apocalypse, euh, donc ce serait une apocalypse pour tous les annonceurs, donc la cookie apocalypse euh, qui serait la disparition de ces cookies tiers, euh, qui va euh, obliger maintenant euh, à, de nouvelles, euh, à de nouvelles stratégies. Et, et, et c'est là que ça devient euh, extrêmement intéressant, donc euh, euh, Yann le sait mieux que personne, pourquoi Google recule de 2022 à 2023, puis maintenant 2024 mmh. Peut-être même 2025, je n'ai pas lu, mais ce ne serait pas étonnant qu'ils qu le disent. Oui. C'est parce que en, en, en arrêtant ces cookies, quelque part, Google se tire une balle dans le pied euh, et, et va, va devoir, quelque part, euh, arrêter de vendre de la publicité. Et je vous rappelle qu'au niveau mondial, au niveau euh, soft power, au niveau euh, réglementation, Google se présente auprès de, de tous les États et, et, et de l'Europe notamment comme une agence de publicité ce qui leur permet de dire qu'ils n'ont que 3% du marché publicitaire français, euh, pardon mondial, puisque bien sûr il se compare à euh, toutes les télés du monde plus euh, tous les magazines du monde et mmh. c'est sûr que euh, quand on quand on quand on noie Google dans cette euh, dans cette énorme euh, masse publicitaire il apparaît tout petit. Si on devait euh, chiffrer Google dans le monde numérique ou digital euh, il aurait peut-être euh, 55-60%. Il serait donc en position dominante et il serait menacé donc, de, se, de se séparer en plusieurs. C'est pour ça que Google se présente ouais. lui-même comme une agence de pub. Alors, on ne va pas lui démentir. Hein. C'est effectivement une agence de pub et, et sans cookies, ils vont être très embêtés. Alors, Mais par que, à... que Excuse-moi, je t'arrête. La leçon le est nettement meilleure hein, entre nous. Donc, c'est bien, on est reparti. Euh... Est-ce que c'est uniquement une affaire de Google ou est-ce que aussi ça touche d'autres fournisseurs Tu as parlé de Criteo tout à l'heure, il n'y a pas que Google en fait. Qui... Et on a l'impression qu'ici que c'est Google qui fait pluie et le beau temps comme toujours, euh, que c'est eux qui décident quand est-ce qu'on met des cookies et quand est-ce qu'on les arrête. C'est bizarre. Non, Apple a tiré en premier, c'est Apple qui tire en premier, suivi par Apple tire en premier et exécute en premier. Derrière, mmh. Google s'entend que euh, c'est quand même pas mal de protéger la vie privée et que l'histoire va dans ce sens, s'empresse de mmh. faire un effet d'annonce en disant euh, « cookie laisse en 2022-2023 et puis recule la date. Euh, mais effectivement, c'est les deux aujourd'hui, les deux seuls qui se sont euh, prononcés hormis les initiatives baroques oui. comme les navigateurs Brave ou, ou d'autres. mais oui. c'est des autres initiatives navigateurs... qui, sont, voilà, et qui sont, cependant, euh, qu'il est intéressant de souligner, par exemple, euh, DuckDuckGo, hein, tu, tu sais que c'est mon favori, euh, est, un, est un navigateur, mais ça, tu ne pas trop le navigateur. Si vous utilisez le navigateur, là, vous êtes complètement en sous-marin. Personne ne voit ce que vous faites. Mais même si vous utilisez Safari, par exemple, et vous utilisez le plugin DuckDuckGo, d'abord, il va analyser, il va vous dire si le site que vous regardez est un site A+, B+, C+. Des fois, il se trompe d'ailleurs, parce que moi, une... il me met B+, parce qu'il ne voit pas ma, ma policy, euh, privacy policy, alors que pourtant, elle est pourtant bien indiquée, bien indiquée dans, dans WordPress et tout. Bon, bon je n'ai pas compris là. Mais bon, euh, il est très, très sévère. Et alors la plupart des sites, vous les voyez, c'est un peu comme le, le Nutriscore, quoi. Ils sont en D, en E, en F, hein. et voilà. Donc ça, c'est pas seulement baroque, quoi. C'est un peu comme le Yuka de l'internet. Donc il euh, y a des outils qui peuvent vous aider comme ça euh, à, à bien euh, nettoyer euh, votre parcours de visite. Mais alors donc euh, pourquoi tout le monde est pendu à Google et que euh, en fait euh, euh, je dirais, euh, les autres pour, euh, peuvent abandonner, euh, puisque Apple euh, abandonne et ils peuvent abandonner les cookies aussi, non Pourquoi on est pendu à Google comme ça je, Écoute, je, je ne sais pas, c'est leur position dominante qui fait qu'on attend de voir ouais, ce ça. que fait Google pour se ce, pour ce, pour ce positionner un peu oui. plus, un peu mieux que Google. Je vous rappelle quand même le slogan interne de Google, hein, « Don't be evil, ne soyons pas le diable ». Donc, à chaque fois qu'ils peuvent montrer qu'ils ont une politique qui va dans le bon sens, mais ils le montrent, sauf que là, ils l'ont annoncé un petit, peu, un, petit peu, un petit peu trop tôt. Euh, Yann vous annonçait, vous proposez encore une fois le fameux DocDocGo avec soit le moteur de recherche, soit le navigateur, soit carrément les deux, hein, ce sont deux choses, deux choses à part, voir l'épisode 8 par rapport, à, par rapport à tout ça. Et moi, je peux vous proposer un, une, une extension à mettre dans votre Chrome, dans votre Brave ou dans votre, dans votre navigateur favori, qui s'appelle Ghost, comme le fantôme, et qui vous donne à chaque fois que vous arrivez sur un site, la liste de tous les cookies et de tous les appels extérieurs qui sont faits sur ce site. Donc c'est aussi l'espèce de yucca, c'est ce ça qui m'a fait penser à Ghost, c'est l'espèce de yucca qui vous donne la, la santé du site que vous, que vous visitez. Donc juste avant de rentrer dans le détail de ce que propose Google pour remplacer les cookies, parce que inévitablement, que ce soit légalement par une nouvelle législation, le, ni le DMA et le DSA ne le prévoit, mais une autre législation européenne avec Monsieur Breton ou américaine euh, avant qu'une législation ne prévoit l'interdiction formelle des cookies, euh, eh bien Google et les autres vont petit à petit les les, les, les éteindre. Mais il est clair mmh. que dans le temps, on peut dire on peut dire de manière certaine que d'ici cinq ans il n'y aura plus de cookies tiers, que ce soit des initiatives oui. d'entreprise ou une, une réglementation un peu comme le RGPD est passé est passé par là. Vous bah, avez quand même cinq bon ans quoi. C'est pas pour c'est pas pour demain matin quoi, contrairement, contrairement je, quoi je dis cinq ans parce qu'on ne sait jamais. Mais même l'IAB qui est le Interactive Advertising Bureau qui s'occupe de toute la pub sur Internet, il y a déjà j'ai oublié le nom de son président d'il y a trois ans euh, a commencé sa prise de pouvoir en disant euh, on, on a raté quelque chose, on a été IAB. Euh, donc, je vous rappelle, IAB, c'est le gardien de la pub sur euh, sur euh, Internet. C'est eux qui définissent les formats du du carré, de la bannière, du skyscraper. Enfin bon, c'est eux qui sont euh, les les gardiens de de la pub Internet. Et, et ils ont clairement dit officiellement, hein, le premier mot d'un président euh, élu, c'est "Nous avons raté." Alors, en, en anglais, c'était plus fort que raté, mais je, je, je vous fais grâce du, du terme. <rire> nous avons raté euh, cette publicité et nous, nous, nous devons nous, nous racheter et nous rattraper. Donc, l'organisme interprofessionnel de l'IAB, il y en a dans tous les pays, et puis il y a un global. Euh, les futures lois ou Google, c'est certain que d'ici cinq ans, il n'y aura plus un cookie tiers. Alors, Google a une manière euh, intéressante de, de remplacer ces cookie tiers. Mais avant de vous, en, de vous en parler, je voudrais quand même vous vous, vous dire les, les autres traces que nous laissons, parce que tout ça est un effet de, donc de tracking, comment vous suivre, comment savoir qui vous êtes, comment savoir d'où vous venez, comment comment en savoir plus pour vous, Soit pour vous aider, vous afficher les, les bonnes infos, c'est toujours plus sympathique d'avoir les bonnes infos directement plutôt que de les chercher, soit pour vous soumettre à un message publicitaire, ce qui est peut-être moins agréable, mais peut-être vaut-il mieux avoir une pub qui nous intéresse qu'une pub qui carrément nous, nous dégoûte. À choisir, euh, mieux vaut mmh. ne pas avoir de pub. Et pour ça, on a des ad blockers <rire> qui ne marchent pas trop mal. Mais euh, il ouais. euh, y a différents moyens, il n'y a pas que les cookies. A chaque fois que votre, votre ordinateur fait une requête sur un serveur qui a un site internet, on laisse, et ça c'est informatique, hein, c'est dans le code, à chaque fois qu'on arrive sur un serveur, on laisse un fichier texte qu'on n'a pas appelé un cookie, mais qu'on aurait pu appeler un cookie, on laisse un log, l c'est de là que vient le terme blogger, euh, vlogging et blogging, euh, on laisse un log, l o qui est un, un petit fichier texte, encore une fois, qui comprend votre adresse IP, votre adresse matérielle, on l'appelle Mac, qui comprend euh, votre euh, l'heure, bien sûr, d'arrivée, euh, qui comprend le device sur lequel vous êtes, est-ce que vous êtes sur un, un Android, un, un iOS, un un Windows, un Mac OS, euh, le, le, le don de votre matériel si vous êtes avec un iOS, euh, et un iPhone 14 euh, ou un iPhone 6. Et, et donc là, c'est une trace que vous laissez sur le site que vous visitez. Donc tout site que vous visitez, sauf si vous êtes avec un VPN, connaît votre adresse IP le nom de votre matériel, l'adresse de votre matériel, l'adresse unique au monde de votre carte Wi-Fi, par exemple, ou de votre carte réseau, ou de votre disque dur, tout ça est connu par le site que vous visitez. Il a pour obligation de conserver ses logs pendant, je crois, trois ans. Je ne me souviens plus de la, de la durée exacte, mais c'est assez long, alors que la durée de vie d'un cookie sur votre ordinateur est théoriquement, mais c'est c'est bafoué chaque jour, euh, la durée d'un cookie tiers, euh, d'un cookie tout court est limitée à un mois. Normalement, tous les mois, mais vous pouvez constater que c'est faux, tous les mois, vous devriez ressaisir votre mot de passe Amazon, votre mot de passe euh, euh, LinkedIn, Google. Or, vous voyez bien que sur une année d'utilisation, vous ne ressaisissez quasiment jamais euh, votre mot de passe, même si vous êtes un mois sans aller sur Amazon ou LinkedIn, on vous reconnaît quand même. Alors que les logs que vous laissez sur le serveur que vous visitez appartiennent au serveur, il est obligé de les conserver trois ans ou plus et en les lisant, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de recoupements parce que euh, il est capable aussi de dire que quand vous vous êtes euh, logué, euh, vous vous êtes logué avec euh, tel... Euh, login tel mot de passe, et il est capable donc de faire un lien entre votre log d'aujourd'hui, votre log de demain, le log que vous faites avec le même identifiant depuis votre mobile, et c'est là que se passe la jointure entre le monde desktop, laptop, et le monde des mobiles, c'est-à-dire que vous êtes toujours étonné de voir sur votre mobile la suite d'une pub que vous avez vue sur votre matériel fixe et eh bien c'est avec ces adresses matérielles et avec cet identifiant mobile unique que l'on va pouvoir savoir que vous avez un laptop, un desktop, un mobile, une tablette et que vous êtes la même personne et qu'on peut vous toucher partout donc même si on oublie ces fameux cookies par les logs on peut vous contacter et deuxième point, en plus des cookies, c'est tous les appels JavaScript, tous les appels Java à des bibliothèques diverses et variées que l'on met quand on écrit un site web et qui vont venir alimenter les Google Analytics, les Adobe Analytics, tous ces sites d'analyse sont alimentés par des petits bouts de code qui sont sur les sites, hein, que vous pouvez voir si vous si vous regardez le, le, le codage du site en HTML, vous voyez qu'à un moment donné, il y a, euh, euh, parenthèse, pas parenthèse, mais euh, supérieur euh, euh, script, deux points, euh, l'appel à un JavaScript qui, qui vous enregistre pour dire euh, une visite, deux visites, trois visites, quatre visites. Mmh. Donc, il y a vraiment ces trois choses du JavaScript, je, je, je m'étends pas parce que ce serait beaucoup trop long, du JavaScript, mmh. Euh, des logs qui sont posés sur les serveurs et des cookies donc on a trois choses et là aujourd'hui on parle que des cookies et donc là la solution que Google propose pour se séparer de ces cookies c'est de les remplacer donc rien que le nom moi me fait rire par une privacy sandbox, donc une sandbox c'est ouais. un bac à sable, généralement en informatique on appelle sandbox euh, des, des tests que l'on fait, des, euh, des petits bouts de code que l'on met sans être sûr qu'on va les garder, mmh. c'est vraiment le, le, le, la piste d'entraînement donc d'appeler ça le privacy sandbox, je trouve ça un petit peu inquiétant et dans cette sandbox dans ce bac à sable de la, de la vie privée ils ont mis plusieurs choses notamment les flocs les fédérated learning of Ah c'est revenu ça. Oui oui, c'est toujours dans la privacy sandbox Avec... parce que ça c'était c'était à l'ordre du jour il y a 2 3 ans mais ça s'était arrêté les flocks. Ils l'ont ils l'ont gardé, euh, ils, ils y ont, ont gardé. et simplement ils l'ont renommé, ils l'ont oui. ils s'en servent comme d'un outil dans la fameuse Privacy Sandbox, plus un autre outil qui s'appelle Topics, plus encore un autre outil qui s'appelle des, des API. Bah, je vous passe ces détails. Ils ont, bah fait bref, un... ils ont remplacé ça par quatre trucs qui sont encore plus puissants. C'est ça, ça. Et, et, et l'idée <rire> pour eux, c'est de dire, on, on ne va pas retenir votre nom, votre, votre âge, vos, vos préférences politiques, mais on va vous faire rentrer dans l'un de ces... 1024 groupes que nous avons créés et, et le groupe oui. 243 par exemple c'est telle voilà. et telle et telle et telle catégorie et on, on vous soumettra les pubs euh, du groupe 243 parce qu'on a déterminé que vous étiez 243. Voilà. Et ça effectivement Global. il faut expliquer à nos auditeurs le, le principe des flocs c'était de remplacer effectivement un tracking individuel par un tracking par cohorte. Euh, c'était ça d'ailleurs que ça voulait dire le C dans Flock, euh, et ces cohortes étant euh, des groupes homogènes d'utilisateurs euh, euh, qui euh, représenteraient finalement euh, une, une sorte de comportement euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins similaire. Voilà. Hein et, et donc, euh, le Privacy Sandbox, euh, réutilise euh, le, le principe du floc. Je, je fais juste une interruption pendant une, un quart de seconde et après je te repasse la parole sur les flocs et sur Privacy Sandbox. Euh, c'est juste pour confirmer que, avec euh, le, que, que le, que le 10 mai, c'est-à-dire ce n'est ce, pas le, le prochain euh, mercredi, ce sera le, le mercredi d'après, nous aurons un débat avec euh, euh, Jonathan Chan, c'est d'ordre alphabétique, David Fayon et Émilie Marquois sur le sujet de Twitter. Voilà, donc Émilie vient de confirmer, et on la remercie, euh, pour, euh, c'est très intéressant d'avoir euh, les avis de ces trois experts de Twitter euh, sur l'avenir de ce réseau social qui, qui, qui nous a passionnés pendant tant d'années. Hein. On verra si il continuera. Alors, donc, revenons sur cette Privacy Sandbox. Est-ce que c'est... Euh, donc, on a vu, en fait, en gros, qu'on recycle euh, des vieux concepts comme les flocs, qu'on va travailler par cohorte, donc, en fait, qu'on a déplacé le problème et pour éviter de, euh, finalement, de se retrouver sous le feu des critiques pour des raisons de tracking individuel, on va le retransformer par du, tra du tracking, euh, comment dire, collectif. Euh, Est-ce que... Euh, euh, on peut considérer que c'est un mieux ou, ou finalement non C'est simplement déplacer le problème. C'est légèrement mieux dans la protection de la vie privée, ça ne changera rien pour les pubs auxquelles on va être soumis. La, la suite de l'histoire, une fois que c'est euh, que c'est privacy sandbox, que c'est Flock, que c'est topics, euh, donc on va déterminer quels sont les sujets qui vous intéressent, quels sont les cohortes auxquelles vous appartenez. On fait des croisements de tout ça, mais tout ça Google n'en fait pas des confettis, tout ça Google en fait une, une matière à vendre. Alors à qui à qui est-ce qu'ils les vendent Ils les vendent aux SSP. Désolé, c'est encore un terme technique. Les SSP, mmh. ce sont les supply sad, side side Plateforme. Ce sont les ouais. plateformes d'achat non plus d'espace publicitaire, mais de profils euh, qui sont dans les agences de publicité qui sont, euh, qui sont chez les euh, chez les euh, chez les éditeurs et qui donc vont dire j'ai euh, là sur sur, euh, sur le site euh, sur lequel vous pouvez faire de la pub, euh, j'ai euh, avant on disait j'ai le profil de Yann qui arrive, et maintenant au lieu de dire j'ai le profil de Yann qui arrive dans la SSP pour faire du, euh, du ad exchange, donc euh, de l'échange automatisé de publicité par euh, par mise aux enchères de, de personnes, au lieu de dire j'ai Yann qui arrive sur mon site, voulez-vous le soumettre à telle ou telle pub, on va dire j'ai un profil numéro 257 et tout le monde sait ce que c'est que le 257 euh, qui arrive, Voulez-vous le soumettre à la pub Et donc les DSP, donc Demand Side Platform, et SSP Supply Side Platform, donc les éditeurs et, et les annonceurs, vont tout simplement, au lieu de communiquer sous des noms de personnes ou des noms d'individus, de, Vont communiquer sur des numéros de cohorte et numéros de topics, les sujets qui vous intéressent. Donc j'ai j'ai quelqu'un qui s'intéresse aux voitures, qui appartient à la cohorte des je ne sais quoi, parisiens, ruraux, etc. etc. qui veut le soumettre à une publicité. Et donc là, le ad exchange va faire son travail et et vous allez voir. Euh, s'afficher, si vous n'avez pas utilisé d'adblocker, euh, vous allez voir s'afficher euh, la pub de celui qui a remporté l'enchère de votre profil. Ce qui est important dans cette, euh, dans cette pub digitale, c'est que on, on a parlé pendant euh, des années et des décennies euh, de, de, de média planning et d'achat d'espace. Aujourd'hui, c'est plus du média planning, c'est de l'audience planning. C'est plus de l'achat d'espace, c'est de mmh. l'achat d'individus. On achète euh, mille individus qui ont tel comportement. On n'achète plus la home page du monde, on n'achète plus la home page de ceci ou euh, une bannière ici. On n'achète plus du média, on achète du visiteur, du visiteur ouais. ciblé. Donc voilà, il va être ciblé par la privacy sandbox. Euh, est-ce que c'est mieux, pour répondre à ta question, est-ce que c'est mieux ou moins bien euh, que... Autre chose, euh, écoute, j'ai n'ai pas trop d'idées, j'ai envie de dire que c'est à peu près équivalent, mais qu'on est un peu mieux protégé. Et, et Alexandre a parfaitement raison, c'est bien effectivement ce shift, comme tu viens de l'expliquer, très intéressant, de euh, l'achat d'espace à l'achat d'audience, le fait qu'on achète une audience, fait qu'effectivement on soit tout le temps en train de traquer les utilisateurs, qui est aussi à la source du manque de confiance de ces utilisateurs pour accepter les cookies. En gros, euh, bon, surtout, euh, finalement, les murs de cookies, là, ils sont plus là pour faire peur qu'autre chose, parce que quand, surtout quand on, a une, une, on en a 15 ou 20 lignes pour t'expliquer euh, tout ce qu'il faut accepter, on n'a vraiment pas envie de cliquer sur euh, « accepter hein, ». plutôt envie de, de cliquer sur soit refuser, soit accepter le minimum, mais, mais effectivement. Et, et effectivement, comme le dit toujours Alexandre, les utilisateurs vont perdre le contrôle de la donnée. Alors, censément, euh, le FLOC, il est censé redonner le pouvoir de la donnée à l'utilisateur puisque son principe, c'est justement d'anonymiser la donnée individuelle et de la regrouper par cohorte statistique. Théoriquement, hein Théoriquement. mais bon. C'est un principe. J'en profite pour juste faire une petite publicité. Donc pour ceux qui sont intéressés, comme tu parlais, des, des DSP, des SSP et des enchères, c'est vrai que tout ce vocabulaire autour de la publicité programmatique est excessivement hermétique et les fonctionnements sont très complexes vous rassure, même les experts des fois ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent. C'est très très très très très complexe. Je vous indique un article que j'ai écrit récemment euh, il y a deux jours avec Écran mobile euh, et Adform sur le sujet de l'empreinte carbone des, de la publicité programmatique et vous y verrez d'ailleurs euh, que ce n'est pas neutre euh, sur euh, sur ce sujet. Il y a un petit euh, camarade sur Twitch euh, qui nous écrit en anglais. Hein, je sais pas. Il... Ils, ils Donc, euh, on, on, on va rester en français et euh, deux, deux, deux choses par rapport à la, à la remarque d'Alexandre. Non seulement euh, on perd le contrôle de nos données, mais en plus on perd du temps. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent euh, un site tarde à s'afficher ce n'est pas le site qui est, qui est lent, ce n'est pas la page qui est lourde, c'est simplement la page est prête à être affichée, simplement il euh, n'y a pas encore de vainqueur à l'enchère de votre profil. Donc on attend de trouver euh, un enchérisseur, on essaie de vendre votre profil à 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça monte, ça monte, ça monte, et tant que ça monte, et, et qu'on se fait de l'argent sur votre dos, pour le dire un peu brutalement, eh bien, non seulement, euh, nous, on ne gagne rien, non seulement on perd nos données, mais en plus, on perd du temps parce que le plus long dans l'affichage d'un site, c'est le remplissage de la pub et ensuite, on, on, on remplit le site. Donc, le monde marche un petit peu à l'envers, mmh. mais c'est ainsi, ainsi. Pour euh, donner une deuxième réponse donc euh, par rapport à la question d'Alexandre. Non seulement on perd nos données, mais en plus on perd notre temps. Et deuxième réponse, et on a enfin la... Enfin, peut-être pas, mais euh, une partie de solution. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'en début de, de séance, je vous ai parlé de first party data, donc les, les, les éléments, les cookies de session, les, les informations de session qui appartiennent à l'entreprise et, et conjointement à l'entreprise et à vous, mais que personne ne peut lire. Les second party data, les les, les third-party data qui, qui appartiennent là au marché publicitaire, c'est pour ça qu'ils sont, qu sont mis en cause, et bien derrière ce first, second et third, on n'a pas fait un 4, mais on a fait un, attention, un 0-party data. Oui, et et, et c'est là qu'on reprend, nous, le contrôle, nous les utilisateurs, navigateurs, euh, utilisateurs, c'est là qu'on reprend le contrôle parce que la zéro partie data, c'est les informations que nous souhaitons donner euh, à tel ou tel organisme, que quelque part nous échangeons contre une promotion, que nous échangeons contre une carte de fidélité, que nous échangeons contre des points, et c'est nous qui décidons de mettre ou pas notre date de naissance, euh, si on met notre date de naissance, on aura un cadeau d'anniversaire. Donc, euh, on nous prend nos données, mais là, en l'occurrence, on nous donne quelque chose. Euh, C'est là qu'on euh, va avoir des, euh, des promotions et des, euh, des offres très, très, très ciblées et effectivement très alléchantes. C'est ce zéro-partie data qui est en train d'arriver, qui est notre consentement à saisir nous-mêmes les données sur différents, euh, différents endroits. Et là, on en vient à, à, à la conclusion de, cette, de cet exercice sur les cookies avec mm -hmm. l'embasement. Donc, euh, c'est nous qui décidons de donner telle ou telle ou telle information. Alors, le lead nurturing et les, euh, les CRM dans le sales funnel sont très, très, très doués pour nous pour nous arracher au début un mail, puis après le mail, notre position dans l'entreprise, puis après la position, notre 06, puis après le 06, le nombre de projets que nous gérons. Donc, on ajoute, on ajoute, on ajoute de l'information euh, sur, sur, sur ce que sur ce que l'on voit passer. Et, et, et, et cet, cet embasement euh, est une grande réflexion et une grande question que doivent se poser oui. Tous les annonceurs, euh, quel que soit le site, même un site d'information euh, euh, sur la cosmétique, un site d'information sur euh, telle ou telle technologie, ou même le site d'une d'un syndicat d'initiative pour une région, euh, 100% des sites doivent se poser la question fondamentale comment obtenir des zéro parties data, donc des données que l'utilisateur veut me partager à travers un embasement que j'aurais organisé. Donc, le premier embasement que l'on connaît tous et, et, et, et qui fonctionne bien, hein, c'est l'embasement des newsletters. Voulez-vous vous, vous abonner à la newsletter C'est un premier embasement. Bon. Il y a une question d'Alexandre, on va... on va. Ouais. On, on fait, va fait, juste avant de passer à la question d'Alexandre, finalement, ce que tu nous racontes, c'est de la musique à mes oreilles. Ce que tu es en train de nous expliquer, Hubert, c'est que l'avenir du futur, c'est le Permission Marketing, le marketing par la permission de l'utilisateur. Et ça, c'est une grande nouveauté de 2023. Non, de 1999. Hein, euh, un, permission Marketing est un livre de Seth Godin qui date de 1999. Donc, en fait, on a mis tout ce temps-là pour, comme le dit Alexandre, pomper les données de l'utilisateur et arriver à un, à un, finalement un peu à ce que font beaucoup de mauvais marketeurs, c'est-à-dire euh, essayer de profiter des gens, euh, c'est le côté noir du marketing, je dirais, il y, a, il y a un peu un côté blanc et un côté noir hein, dans le marketing. Il y a, il y a le côté, euh, ouais on va aller faire de l'argent sur le dos des gens. Et puis, il y a de l'autre côté, des marketeurs éthiques, qui j'espère en avoir fait partie, j'ai suffisamment bataillé pour ça, qui eux sont... Euh, se sont battus justement pour dire, non, l'utilisateur, il doit choisir, il doit, le consommateur doit choisir, l'acheteur doit choisir, c'est lui qui décide, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est en charge. Alors, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, mais c'est aussi pour ça que c'est si long à faire partir, parce que beaucoup d'acteurs du web se sont engraissés finalement sur ces mauvaises pratiques alors pour la bonne cause, hein, on apportait de la publicité personnalisée, mais la vraie personnalisation, c'est cette personnalisation à la demande, à la demande, et personnalisation à l'échelle, c'est d'ailleurs tout ce qu'on a décrit euh, dans le livre, dans le premier chapitre, avec un, un chapitre dédié, dans le première partie, un chapitre dédié à la personnalisation de masse à la demande. Euh, alors, bon, maintenant, effectivement, on va, je, on va pouvoir répondre à la question d'Alexandre et puis peut-être euh, finaliser euh, euh, sur ce. Sur ce webinaire Absolument. Qui, Alors, qui pour pour, pour, pour répondre à Alexandre, le, le, le navigateur n'a quasiment pas d'importance euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur les cookies. C'est vraiment euh, euh, du travail de JavaScript euh, euh, envoyé par le serveur, euh, du GET et du, et du POST, euh, en termes techniques, ouais. euh, posté par le serveur et envoyé par le navigateur. Donc euh, à peu près tous les navigateurs feront l'affaire toujours distinguer bien sûr le mode, le mode incognito ou le mode privé qui, qui empêche toutes ces transactions-là, mais, mais globalement le navigateur n'a pas d'importance. Safari pour... bloque les cookies quand même Si, Safari... si, si, si tu le programmes pour qu'il les bloque, il les bloque, mais pas les first-party euh, cookies et, et pas encore les third-party, ouais. euh, pas tous, euh, sont, ils ouais. sont pas tous bloqués. Okay. Donc pour terminer sur ces, euh, ce fameux euh, zéro party data, il y a deux manières de faire son zéro party data et on, on rentre un petit peu là, euh, et ce sera la conclusion, on rentre un petit peu là dans une euh, philosophie web 3 où, où on reprend possession euh, de, ces, de ces actifs numériques. Et donc il y a du zéro party data qui est géré par le site que je visite, <coughs> Donc je visite Visionary Marketing qui me propose de saisir tout un tas de choses dans le CRM de Visionary Marketing. Donc je saisis tout ce que j'ai envie de saisir et Visionary Marketing possède ces données et libre à Visionary Marketing d'en faire ce qu'il veut en, en, en respectant la loi. Et puis, il y a, c'est mais, mais du, du zéro party data. C'est moi qui ai décidé de mettre ces, de confier ces informations à Visionary Marketing. Et puis, il y a un autre zéro, euh, party data qui est, je prends un tiers, une société tierce qui n'est ni Visionary Marketing, ni moi-même, ni qui que ce soit. Je prends une société tierce. Et, et je pourrais vous en donner pas mal il y en a une qui s'appelle Golden Circle euh, qui existe mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres euh, je lui donne toutes mes données une fois pour toutes mon adresse de livraison mon adresse de facturation pourquoi pas mon IBAN pourquoi pas mon numéro mmh. de carte bancaire pourquoi pas ouais, euh, ma date de naissance la composition de ma famille mes maladies, <rire> que sais-je je peux lui donner tout ce que je veux et dès que je vais visiter un nouveau site je vais dire à, à, à, mon, à mon tiers de confiance, hein, à mon gold, à mon coffre-fort, je vais lui dire, à, à visionnerie tu peux lui donner ma date de naissance, ma société, mon mail, mon 06. Et puis, à tel autre site que je ne... Et pour répondre à la question d'Alexandre de, de, encore une fois, il n'y a pas malheureusement de, de label marketing éthique, mais je vois mmh. que j'arrive sur un site qui m'a l'air tout à fait bizarre et pas du tout recommandable. Lui, je lui donne même pas mon email, je lui donne rien du tout. Mais tout ça, je, je le fais, je le fais, un, un faux email, comme le fait très bien euh, euh, Mail de, de, de, de, de Apple, bien sûr. De Apple, euh, qui est fantastique, là, le Hide My Mail, il est excellent. Voilà, qui, qui, qui, qui fonctionne bien. Et donc, cette zéro partie data, ma, ma zéro partie data, je la fais gérer par, une, par un tiers qui est mon coffre-fort, et, et j'ouvre mon coffre-fort petit à petit, euh, en fonction de ce que je veux partager, avec qui je veux le partager. Et donc ça, c'est c'est c'est c'est c'est la philosophie du Web 3. Euh, c'est c'est un c'est un, un, un nirvana et c'est pas par, par ça qu'on peut conclure un petit peu le ce, ce, ouais. ce, ce sujet sur les bon. cookies en, en disant euh, voilà on, on on va faire porter les cookies par un, un coffre fort secret que je vais ouvrir entre-ouvrir ou grand-ouvrir en fonction de la confiance que je fais à tel ou tel intervenant. Et dans tous les cas, on ne conseille à personne de stocker des cartes, de, de, des, des cartes bleues n'importe où. Hein. Il faut faire attention à ce que vous faites. Bon, sachez aussi que même les first party et les zero party data sont des données qui sont aussi volables. D'ailleurs, il y a des, des, des hackers qui ne s'en privent pas. Euh, et on, on ne citera pas de nom hein, pour ne pas froisser, mais on connaît des grands opérateurs, par exemple, qui se sont fait complètement dépouiller de leurs données utilisateurs et puis, qui n'ont pas fait grand chose derrière, qui ont laissé pisser le mérinos. Mais bon, d'ailleurs, tout le monde laisse plus ou moins pisser le mérinos. Euh, Google laisse pisser le mérinos. Euh, Yahoo laisse pisser le mérinos. Euh, même Apple laisse pisser le mérinos aussi. D'ailleurs, tout le monde laisse pisser le mérinos. Voilà. Donc il faut se méfier quand vous donnez vos données, euh, même si elles sont données à des tiers de confiance ou à des gens en qui vous avez confiance ou des commerçants en qui vous avez confiance, ben, euh, ça ne garantit pas que leur site ne sera pas hacké. Donc il faut faire attention. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour de, du sujet, euh, euh, malheureusement, si je puis me permettre, on en est toujours aussi avancé euh, sur cette fin du cookie. Euh, J'allais dire, elle va nous laisser sur notre fin cette fin du cookie. Mais bon, euh, on, on verra, l'avenir nous le dira. Au moins, ça aura le mérite de nous donner une occasion d'écrire une suite au bouquin dans cinq ans, euh, quand <rire> ils auront véritablement euh, supprimé le cookie. Et je pense que donc, pour euh, euh, rappeler à tout le monde euh, nous avons euh, un webinaire le 10 mai, euh, 18h30, euh, sur cette euh, même euh, chaîne. Enfin, je dirais dire, c'est une chaîne, on, on est partout. On est sur LinkedIn, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur Twitter même. Elon Musk nous laisse encore aller sur Twitter. Il supprime les vidéos après, mais, mais il nous laisse y aller. Euh, et euh, n'hésitez pas à revenir tous les mercredis à 18h30. Euh, sauf exception, mais normalement, il n'y en aura pas, euh, tous les mercredis à 18h30. Et le 10, avec ce débat Twitter, avec Jonathan Chen, David Fayon, Émilie Marquois, par ordre alphabétique, euh, et bien entendu, nous deux, euh, ça, je pense, ça risque d'être assez animé. La semaine prochaine, on est le 3 mai. Euh, vous ne verrez pas les briques parce que je serai à la campagne. Vous verrez plutôt euh, le le torchis de, de notre maison en Ariège. Euh, et euh, euh, on va, si tu es d'accord, je te propose le sujet de la publicité programmatique et qu'on rentre dans euh, justement ces explications de DSP, de SSP, et tout y quanti, euh, et d'enchères, parce que ce n'est pas toujours très clair ce truc. Hein, et et je, vous voyez, je n'ai jamais eu vraiment d'explications très convaincantes. Euh, y compris par les gens qui, sont, euh, qui travaillent dedans. C'est toujours très, très complexe. Et euh, ça mérite, euh, à mon avis, euh, des explications euh, circonstanciées dans euh, le marketing digital de à AZ, euh, dont on rappellera d'ailleurs. Je, je, je, je voulais oui laisser un, un, un dernier message à nos auditeurs et sur, ce, sur, cette, sur cette vidéo, de dire euh, la... la la grande stratégie à laquelle vous pouvez penser pour les années à venir, c'est toutes les idées, tous les nudges, toutes les techniques, tous les trucs et astuces que vous pouvez avoir pour faire de l'embasement de vos visiteurs. Si vous trouvez la martingale qui fait qu'au euh, début 20%, puis 30%, puis 40% de vos visiteurs aient envie de s'embaser chez vous, donc de donner les... les, les de donner les, les, leurs données, euh, de saisir leurs données et d'être donc en data logué, ils seront donc logués chez vous, euh, ben vous, serez, euh, vous atteindrez la, la puissance d'Amazon, la puissance de mmh. Facebook, parce que ces, ces données vous appartiendront et chaque fois que la personne viendra, ben il, il va se loguer, mais il faut lui donner euh, un avantage à se loguer. Euh, et, et, et on n'a pas les stratégies encore, on n'a pas les outils, on n'a pas les nudges, on n'a pas la réflexion, de pourquoi est-ce que le visiteur d'un site lambda euh, se loguerait à chaque fois et nous donnerait des informations. Si vous savez, je ne sais pas la résoudre, mais si vous, vous savez résoudre cette équation, ou si vous avez envie de réfléchir pour résoudre cette équation, euh, c'est euh, un avenir radieux qui s'offre qui à vous. Voilà, je voulais finir par ce message d'espoir. De, D'abord, on remercie euh, Alexandre et on remercie tout le monde, et Alexandre en particulier pour toutes ces questions très pertinentes. Euh, merci Alexandre. et il nous À a, bientôt Alexandre, à la semaine nous prochaine. A félicité pour, euh, pour notre travail, donc c'est toujours euh, plaisant. Merci. Et il nous demande quelle est notre adresse Twitch. Alors en fait, c'est l'adresse Twitch de Hubert, puisqu'il a le droit à trois canaux. Hubert euh, -ce Kratirov, a... c'est Hubert voilà. Kratirov. Hubert Kratirov, tout bêtement. Comme ça se prononce. Euh, eh bien, euh, bonsoir à tous et à toutes. Vous retrouvez Ciao. Euh, Ciao, tous les de notre euh, chaîne sur euh, https slash, slash, vis mktg slash MDAZ en majuscule, MDAZ comme marketing digital de arrobas Z et MDAZ, comme vous le savez maintenant. Eh bien, c'est notre petit personnage, notre mascotte. Voilà, à bientôt et bonne soirée. Bye bye ciao, ciao.